bien que la louange, a nous met dans l'ambiance. Vous êtes d'accord Et vraiment d'avoir ben, ce temps où on peut louer, adorer Dieu, ensemble, en famille. Amen. Oui, il y a ma mère, il y a mon neveu, ma nièce, mais je sais qu'il y a ma famille adoptive. Amen. Alors, la semaine dernière, on a eu un, un super message. Et quand Pierre-Samuel a commencé son message tout affolé, ça y est. Déjà que je suis affolée de nature, je dis, mais ce n'est pas vrai. Il va falloir que je change le message que j'ai préparé. Parce que je, je prépare en avance le message pour le présenter au pasteur. Et, euh, et à la fin du culte, j'ai dit, PS, t'abuses, t'abuses. <rire> et, euh, et donc, je leur ai présenté le message, je dis, mais non, ça va. J'aime bien parce qu'ils me rassurent souvent. Mais non, t'inquiète. Je dis, OK, ça va, je ne m'inquiète pas. Alors, ensemble on va commencer si vous le, oui, vous le voulez bien, pardon. Et on va prendre ce passage de Ésaïe 26, verset 3. Il est marqué, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. » Amen. Alors en premier, bien sûr, j'aime bien mettre le passage dans son contexte. À la lecture de la Bible, on découvre qu'il y avait des prophètes et que ces derniers avaient un rôle important dans le développement spirituel pour le peuple d'Israël. Les prophètes étaient des envoyés de Dieu, et avaient pour mission de guider le peuple dans la voie du seul vrai Dieu. Mais ils avaient aussi la mission de révéler les desseins de Dieu pour l'avenir de son peuple, qu'il soit terrestre ou céleste. Esaïe, faisait partie de ces prophètes de l'Ancien Testament. Il était même dit qu'il était le meilleur de tous les prophètes, le plus grand de tous les prophètes de l'histoire. Et au chapitre 6 d'Esaïe, il nous décrit qu'il a reçu son appel à la mission. Et quelle mission Celle d'annoncer la ruine d'Israël et de Juda en punition des infidélités du peuple. Bonjour la mission. Moi, je préfère annoncer des bonnes nouvelles. Je ne sais pas vous. Et ça m'est arrivé dans mon ancien travail, en maison en retraite. il n'y a pas des naissances, il y a des décès, et il faut annoncer aux parents. Je préférais aller dire à mes collègues, « Vas-y, toi. » Et là, Esaïe, il avait une sacrée mission. Et si je me souviens bien, dans un passage, Dieu lui demande même d'enlever ses souliers, de se dévêtir et d'aller nu dans les rues. Mais malgré cela, Esaïe a accompli sa mission en avertissant la population et en lui recommandant de changer d'attitude. Il n'avait pas que des paroles de condamnation. Heureusement, il apportait du réconfort et la bonne nouvelle du salut, son nom même. Et le thème du livre, Esaïe, signifie « Le salut vient du Seigneur ». On remarque que le livre d'Esaïe est composé de 66 chapitres. On l'appelle la Bible en miniature, parce que la Bible a 66 livres. Et donc, ces 66 chapitres, se répartissent en deux grandes parties. Un du chapitre 1 à 39, qui concorderait avec l'Ancien Testament et donc insiste sur les jugements de l'Éternel et la loi qui vient de Moïse. Et l'autre, du chapitre 40 à 66, qui concorderait avec le Nouveau Testament et qui présente la grâce de Dieu par la venue du Messie Jésus-Christ. Allez, notre passage, il est dans la première partie. Là aussi, on remarque un découpage du chapitre 1 à 12, le sujet est le jugement d'Israël qui se termine par une vision splendide du royaume céleste. Et du chapitre 13 à 27, il est parlé du châtiment des nations qui se termine par une délivrance. On arrive enfin au chapitre 26 qui est dans cette deuxième partie. Et le chapitre 26, c'est un cantique. Un cantique où les fidèles y célèbrent la justice et la fidélité de Dieu envers son peuple. Amen. Alors ce verset, « À celui qui est ferme dans ses sentiments » Tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Il débute par « à celui qui est ferme ». Alors, une petite précision. Je ne sais pas si vous remarquez, mais « ferme », il y a cinq lettres. Il y a un autre mot qui a cinq lettres, qui est « fermé ». Mais c'est différent, un tout petit accent peut faire une différence. « Ferme » ne veut pas dire « fermé ». Que veut dire alors « ferme »,« être ferme » Être ferme reviendrait à dire que je ne lâche rien, que je ne chancelle pas. Je reste sur ma position sans déchanter. Je suis résistant. Je suis ancrée dans ma position et je suis imperturbable. Ouais, Mais il faut l'avouer que de temps en temps, rester ferme, ce n'est pas facile. Alors Je prends l'exemple des parents quand ils éduquent leurs enfants et qu'il faut les corriger. Je vois, Joël, il fait <rire> « Et qu'il faut rester ferme. Et mon frère me disait, tu sais, ma sœur, des fois, avec Margot, il faut que je reste ferme, il ne faut pas que je lâche, mais j'ai envie de jouer, de rigoler avec elle. Et puis il me dit, des fois, en plus, elle fait des bêtises rigolotes, mais il faut que je reste ferme, parce que ça lui sert dans l'éducation. Un exemple, celui de David, dans 1 Samuel 24. David, qu'est-ce qu'il fait Il fuit Saül. Parce que Saül, ben, il veut tuer David. Alors David, il va se cacher où Dans une grotte. Saül, il n'est pas resté sans rien faire. Il a dit « Ok, je vais poursuivre David ». Et à un moment, il avait envie d'assouvir des besoins. Et où il va le faire Dans la grotte où il y a David. C'est un pur hasard. Et là, les hommes de David lui disent « David, regarde, l'éternel te livre Saül entre tes mains, vas-y, venge-toi, extermine-le » J'exagère un peu là quand même. Et David, qu'est-ce qu'il fait Il reste ferme dans sa position. « Je ne toucherai pas à loin de l'éternel. » Même si l'esprit de l'éternel est parti de lui, « je ne toucherai pas à loin de l'éternel. » Alors, dans ce passage d'Ésaïe, comment est traduit le mot « ferme » Parce que c'est intéressant de voir et de creuser. En hébreu, il est traduit par « kamak »,« s'appuyer sur »,« poser »,« se reposer ». Donc, si l'on comprend bien, être ferme, c'est s'appuyer sur quelque chose. Ok, là je m'appuie sur l'estrade, elle me soutient, c'est bien. Mais là, sur quoi j'appuie ma fermeté La suite du verset, elle dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ok. <rire> Comment rester ferme sur une chose aussi instable que les sentiments Là, j'ai envie d'interroger les personnes qui ont fait de la relation d'aide, qui ont travaillé dans la psychologie, ou qu'ils savent un minimum. On en parle des sentiments Entre vous et moi. J'ai entendu une fois le sentiment. Et là, je dois m'appuyer, rester ferme sur mes sentiments. Le sentiment, c'est une sensation, une intuition que l'on ressent par rapport à une situation vue ou vécue. Le sentiment peut être une combinaison complexe, parfois composée de diverses émotions refoulées. Et là, je vous assure que si je tiens ferme sur mes sentiments, je ne tiendrai pas la route. Et en plus, si c'est mes émotions qui influencent mes sentiments, je cours à la catastrophe. J'ai envie de rajouter surtout pour nous les femmes. C'est vrai que les sentiments, les émotions, ça y va. Mais dans ce verset, le mot « sentiment » est traduit en hébreu par « yetzer, charpente »,« structure ». La charpente ou la structure, c'est ce qui soutient la construction. En fait, les sentiments sont une charpente pour notre vie, et une stabilité. Alors là, une petite explication. L'âme de l'être humain est faite de sentiments, est faite d'intellect et de volonté. Vous avez arrivé à dissocier un peu les trois. Et c'est la volonté qui doit garder le contrôle en s'équilibrant sur les sentiments et le raisonnable. D'accord Il y a un sentiment qui arrive. Qu'est-ce que va être ma volonté Qu'est-ce que euh, va être le raisonnable Et il faut avoir un équilibre entre les deux. C'est un peu comme si en nous, on avait le côté parent, le côté enfant et le côté adulte. Et quand il nous arrive une situation, ben, soit je vais dans l'excès, je réagis comme un parent, soit je vais dans l'excès, je fais l'enfant. Mais en fait, il faut arriver à équilibrer tout ça. D'accord, ok, le sentiment c'est ça, mais... Je prends des bonnes décisions et je réfléchis par rapport à quoi Sur quelle base La charpente Je la pose où Je pense que vous l'avez tous, vous le savez tous, tous comme moi que la meilleure des bases et des charpentes est la parole de Dieu. Neil Anderson dira dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie »« Si nous croyons nos sentiments, au lieu de croire la vérité, Comment seront nos actions, aussi contradictoires que nos sentiments Mais si nous croyons la vérité et agissons en fonction d'elle, nos sentiments reflèteront la réalité. Jésus a dit Si vous savez si ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Posez notre fermeté sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et là, ça me fait un autre, penser à une chanson quand j'étais petite, le fou sur le sable. L'histoire de Matthieu 7, 24 à 27. Il est écrit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est point écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles, que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est... « Et sa ruine a été grande. » Et en fait, la fin du verset m'a marqué, et sa ruine a été grande » parce qu'il n'a pas été appuyé sur le rocher. « Si nos sentiments, notre charpente est sur un bon fondement, le rocher, alors nous tiendrons ferme et nous resterons stables. » Hébreux 4, 12 nous dit encore « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et plus intéressant encore, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Combien nous avons besoin d'avoir ce fondement sur la parole, sur Dieu lui-même. D'où l'importance de s'appuyer dessus. Restez ferme, j'appuie mes sentiments sur la parole de Dieu. Comment Comment être ferme Quel outil peut m'aider à rester ferme Éphésiens 6, vous connaissez Le verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Ou encore au verset 13 « c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, on va faire un petit exercice. Alors tout à l'heure, j'étais en talon, j'ai mis le baskets. Je vais demander à Pierre-Samuel de s'approcher avec moi. Et on va, vous mettre, on va vous faire une mise en situation. Pierre-Samuel et moi, on s'amuse beaucoup la journée au travail, mais on travaille beaucoup aussi. Oui, on travaille beaucoup. Et là, on va... Allez, prends le plus petit, je te laisse le plus petit. Là, on, va... on va faire comme un exercice d'escrime entre PS et moi. J'ai peur pour le plexiglas, là-bas. On va se mettre plus vers là, viens. Ok. Ah. Ok T'es prêt T'es sûr hein, Parce que moi, j'ai pas l'impression. Mes sentiments me disent que t'es pas prêt, mais bon... Entre mes sentiments, est-ce que je ressens Ok. Allez. Ok. Premier exercice, qu'est-ce qui s'est passé, Premier exercice, qu qui passé Pourtant, je l'ai averti, je lui ai demandé, est-ce que tu es prêt Mes sentiments me disent non. Mes sentiments, pour une fois, ils avaient raison. Il n'a pas tenu tenir ferme. Ok. Et quand il ne tient pas ferme, il se trouve déstabilisé, perdu, et moi, je peux l'atteindre. D'accord Allez, deuxième fois. Merci, on vous l'applaudit. Il a de la force. Deuxième fois, il a tenu ferme. Et quand je tiens ferme, je tiens. Et je suis imperturbable. Alors, Dieu nous a donné, comment être ferme Dieu nous a donné ses armes. Et ces armes, on doit les utiliser, on doit les tenir fermes. Dieu ne nous a pas laissés en galère dans le monde. Il nous a pas laissés sans rien. Il nous a donné ses armes pour qu'on puisse les tenir fermes et les utiliser. Dans quoi être ferme Job 2. Verset 3, « Dieu dit de Job qu'il est ferme dans son intégrité, dans sa foi en Dieu. » Je ne vais pas reprendre, refaire le message de Pierre-Samuel, et j'espère vraiment que vous l'avez enregistré, que vous l'avez gravé dans votre cœur sur l'intégrité, mais dans ce verset, il est précisé « ferme dans son intégrité ».« Ferme et intègre un jour, mais ferme et intègre toujours ». Job, il lui est arrivé plein de péripéties, si vous êtes d'accord avec moi. En plus, sa femme, ses amis, n'étaient pas là pour l'aider. Mais malgré ça, il est resté ferme dans son intégrité. Quand on prend l'exemple du combat qu'on vient de faire, on remarque que je ne peux pas être ferme pour Pierre-Samuel. Lui ne peut pas être ferme pour moi. Je ne peux pas prendre l'armure pour Pierre-Samuel. Et il ne peut pas prendre mon armure. C'est ma responsabilité de prendre et de rester ferme. Ça me fait penser à David quand il est allé face à Goliath, que Saül lui prête son armure. Et que David lui dit, je ne peux pas, c'est trop grand, c'est trop lourd. C'est de notre responsabilité. Le verset 4 de Ephésiens 6 nous, euh, commence par, tenez donc ferme, ça s'adresse à nous. Personnellement, C'est notre responsabilité d'être ferme dans notre intégrité, d'être ferme dans mes convictions. Nous avons besoin d'être ferme dans ce que l'on croit et en qui l'on croit. Il y a un aspect à ne pas négliger. Le fait d'être ferme dans sa parole. Je prenais l'exemple de, de David et Goliath dans Samuel 17. Goliath n'arrêtait pas de venir et de déstabiliser quelque peu le peuple. Quand David a entendu les paroles de Goliath, il a dit « Mais moi, je vais y aller ». Il a été ferme, mais pas ferme en lui. Parce que quand Goliath a vu David, il a dit « Non mais attends, pour qui vous me prenez-vous » Un petit, en plus sans épée, sans armure. Mais David a dit dans 1 Samuel 17, 45 « tu marches contre moi avec l'épée et le javolo, moi je marche contre toi au nom de l'éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. La suite est impressionnante, David a couru vers Goliath parce qu'il est resté ferme dans ses convictions, ferme en Dieu. Psaume 20, versets 8 et 9 nous dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'éternel notre Dieu. Eux, ceux qui se sont appuyés sur leurs chars, sur leurs chevaux et sur autre chose, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Hébreu 11.1 La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut qu'on soit ferme dans nos convictions, ferme dans ce que l'on croit et en qui l'on croit. Parce que même quand des personnes viendront nous parler d'autre chose que ce que nous parle la parole de Dieu, il faut qu'on soit ferme, des soldats fermes. Je ne lâche pas parce que je sais en qui je crois. Ferme dans mes convictions, ferme dans mes dispositions. Mettre en place... S'organiser pour avoir de bonnes dispositions et surtout les tenir. Combien font des résolutions au nouvel an Je vais faire un peu plus de sport, je vais manger moins, je vais faire en sorte que... Mais ça ne tient pas et je vais prendre bonnes dispositions. Des bonnes dispositions pour le matin quand je vais au culte, je vais être bien. Des bonnes dispositions pour passer du temps avec Dieu. M'organiser une pièce tranquille. Dans Matthieu 6 6, il est dit « Quand tu pries, va !» À homme de fer, là où il y a toute la circulation, laisse tes oreilles toutes ouvertes. Non, non. déjà quand moi je prie, je rentre dans ma chambre, je ferme les yeux, rien que les pensées, tous les trucs comme ça. Alors si en plus il y a du bruit autour, c'est la catastrophe. Quand tu pries, prends de bonnes dispositions, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret. C'est un exemple là pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu, mais prends de bonnes dispositions. Et il restait ferme. Ferme dans mes convictions, ferme dans mes dispositions, ferme face à la tentation. Ouais, restez ferme face à la tentation. Parfois, c'est pas facile, je l'avoue. Et là, on a l'exemple de Jésus dans Matthieu 4. Passe un temps de jeûne et, et après ça, ben bien sûr, tout va tranquille pour lui. Allez, non le diable arrive, il l'amène dans le désert et là, Jésus est tenté. Qu'est-ce que Jésus a fait À chaque tentation du diable, Jésus répondit « Il est écrit » ou « Il est aussi écrit ». D'où l'importance de rester ferme face à la tentation, mais aussi de connaître sa parole, de prendre ses dispositions pour arriver à être ferme dans la tentation. Ferme dans mes convictions Ferme dans mes dispositions, ferme face à la tentation et ferme dans mes intentions. Alors, j'aurais dû le mettre avant disposition, je pense, intention, mais je l'ai mis là. Et l'idée qui, qui m'est venue, c'est la prière de Anne quand elle n'avait pas d'enfants et qu'elle dit « Seigneur, si tu me donnes des enfants, alors je te les consacre. Son intention est tellement belle et tellement bonne. » Quelles sont vos intentions Quelles sont vos intentions face à des personnes avec qui vous ne vous entendez pas bien Quelles sont vos intentions quand on vous fait du mal Quelles sont vos intentions face à Dieu Qu'est-ce que vous êtes prêt à lui accorder comme intention Qu que... Quelles sont vos intentions Et après, c'est vrai que quand j'ai une intention, est-ce que je mets mes dispositions Est-ce que je tiens ferme dans mes dispositions pour tenir ferme mes intentions le, le fait de tenir ferme nous permet de rester debout. Psaume 112, verset 7, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. » Si nous sommes nourris de cette parole, nous allons en, agir en conséquence et nos convictions vont devenir stables et nous, nous serons imperturbables, inébranlables. Ces mots j'aime bien, imperturbables, inébranlables. Vous avez vu des, des vidéos de tempêtes dans les tsunamis, les trucs où les, les, les, les palmiers, ils sont comme ça. Ils bougent peut-être un peu, mais ils restent toujours ancrés et ils restent entiers après. Alors, pourquoi être ferme Je pense que vous le savez. On l'a déjà lu tout à l'heure dans Ephésiens 6, 11 et 13. Il est dit ⁇ afin de résister face aux attaques de l'adversaire ⁇ Et comme on l'a vu avec l'exemple de PS et moi, ben, si je ne tiens pas ferme, je me retrouve complètement déstabilisée et complètement, euh, je laisse accès libre à l'adversaire et il peut m'attaquer, il peut euh, me détruire, il peut complètement m'anéantir. Pourquoi tenir ferme Pour rester inébranlable, imperturbable face à l'adversaire, face à ce qui peut m'arriver, face à la maladie, face à tant de choses. Le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera, mais n'oublions pas que si on reste ferme sur le Dieu vivant et vrai, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors combien de temps rester ferme Moi je dirais une demi-douzaine d'années, c'est pas mal. Puis après, euh, je pense que c'est quelque chose d'acquis. C'est comme le mariage ça. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Restez ferme combien de temps Moi je pense que c'est tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi Restez ferme. Toute la vie. Et la fin du verset nous dit. Qu'est-ce qu'il dit la fin du verset ah, Même s'ils n'ont plus le verset sous les yeux. <rire> ouais, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en Dieu. On il est marqué tu lui assure et, et je me dis on, on a beaucoup d'assurances, assurance vie assurance voiture, assurance maison assurance pour les animaux, assurance pour assurance pour, pour assurer l'assurance qui nous assure de, des fois elle nous stresse un peu plus mais euh, les assurances ne nous donnent pas forcément la paix, la sérénité et l'assurance que Dieu nous donne, en plus elle est gratuite merci Seigneur et je suis sûre que en déployant ses efforts pour rester ferme, Dieu assure la paix dans nos cœurs. Et en même temps, je suis en train de me dire que c'est quelque chose de logique. Parce que là, je suis appuyé sur la strade. Je n'ai pas peur de tomber. Je suis sûr, je suis en paix, je suis tranquille. Donc quand je m'appuie sur le rocher des siècles, quand je m'appuie sur le Dieu de l'éternité, ben ouais, je suis en paix parce que mes lendemains sont assurés. Je ne craindrai rien. Souvent, quand je suis perturbée en stress et quand j'étais plus jeune, il fallait de suite que j'aille voir mes parents. Ça n'allait pas. Bon, déjà, ma mère, elle, elle arrivait à discerner quand ça n'allait pas. Et, et j'avais besoin de ces paroles qui me rassurent. Et, et donc, mes parents, ils m'encourageaient ils me, me réconfortaient dans mes, dans mes positions, dans mes décisions et tout ça. Et le fait que mes parents acquiesçaient, validaient, ça mettait une paix. Et là, je me dis quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne une certitude, quand Dieu te dit je t'aime d'un amour éternel, je reste ferme sur cette parole. Quand Dieu dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin que personne ne soit perdu, mais que tous aient la vie éternelle. Garde-le, reste ferme sur ses paroles. Philippiens 7, il dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai pris ce verset par rapport au fait de la paix, parce qu'il dit que la paix gardera votre cœur et vos pensées. Quel est, sincèrement, est, quels sont les organes du, du corps, ouais, les organes du corps qui sont les plus travaillés Le cœur, le centre des émotions, le centre tout tout, et les pensées. Qui c'est qui ne pense pas qui sait qui est jamais tracassé par des pensées euh... bon ça va vous êtes tous comme moi et là il est dit et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ c'est à dire que en fait on ne sera pas travaillé, pas perturbé ou déstabilisé dans nos cœurs et dans nos pensées parce que nous serons fermes dans sa parole en restant fermes dans notre intégrité, en restant ferme dans nos dispositions, en restant ferme face à la tentation, en restant ferme dans nos intentions, on sera en paix, on sera inébranlable. Et je vais, je vais conclure, et je vais demander si l'équipe de Louange avait veut bien remonter. La semaine dernière, Pierre Samuel, elle a parlé de, de l'intégrité, et il a dit que même si on ne voyait pas Dieu, notre foi devait rester intègre. Et là, je veux dire, même si on ne voit pas Dieu, même si la maladie est là, on peut rester debout, inébranlable et en paix. Parce que notre vie est appuyée. Vous comprenez le processus Je me nourris de la parole de Dieu. Je laisse l'esprit transformer mes pensées. Mes convictions changent. Je prends des décisions, conséquences et mes sentiments s'affermissent. La paix de Dieu m'envahit et me met en sécurité dans mon âme, dans mon être tout entier, dans mon esprit tout entier. Cette paix me garde de toute peur. Cette paix me garde de toute peur, de toute angoisse, de toute crainte, car mon appui c'est sur Dieu lui-même et là je vais vous terminer par un témoignage je devais avoir 20-21 et il a fallu que je me rende au tribunal non pas pour, euh, pour être spectatrice mais j'étais dans les témoins et, euh, et pour moi aller dans les tribunaux c'est pas ma tasse de thé il fallait que je rende témoignage, il fallait que je reste honnête dans mon témoignage et tout ça, et j'ai stressé de fou. Le stress était tellement là, j'avais les mêmes moines, j'avais envie de pleurer, j'avais le nœud à l'estomac, j'arrivais pas à manger. J'ai dit, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, c'est mon devoir, il faut que je le fasse, j'y vais. Et puis, je lisais ma Bible, et il y a le verset de 14, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » que votre, votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et là, je l'ai mis, je l'ai écrit sur un bout de papier, je l'ai plié, je l'ai mis dans ma poche et je suis partie au tribunal. Bien sûr, toujours en stress, total, machin. Et je vais au tribunal, je rentre et puis ça va être à mon tour. Je n'ai pas envie, j'ai juste envie moi de reculer, de ne pas y aller, mais il fallait que je le fasse. Et d'un coup, je mets ma main dans la poche et je sens le papier, je rouvre et je lis ce verset. Et là où il dit, je vous donne ma paix. J'ai dit « Ok Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Et je veux rester ferme sur ce verset, sur ta parole qui dit que tu me donnes la paix maintenant. Et je vous assure que je pas évité de passer euh, témoigner, mais une paix immense m'a remplie. Une paix indescriptible a rempli mon cœur, mon être tout entier. » et ce que vraiment je veux vous dire c'est que restez ferme, n'abandonnez pas la vie avec Dieu vaut d'être vécue oui il y aura des moments durs comme nous en a parlé PS et comme on pourrait tous en témoigner oui il y aura des moments difficiles mais si on reste ferme dans sa parole dans nos dispositions, dans nos responsabilités face à Dieu dans notre intégrité alors on sera inébranlable inébranlable j'étais une, une enfant très stressée à l'école il arrive un contrôle ou quoi que ce soit c'était terrible et je me dis mais, mais punaise si j'avais vraiment compris ça avant de dire mais Dieu tu es avec moi chaque jour tu es là tout le temps et je veux m'appuyer fermement dire que Dieu tu es à côté de moi tu m'accompagnes chaque matin je lui dis Seigneur viens avec moi on va passer la journée ensemble oui, je dois aller au travail, je dois faire plein de choses, mais je sais que Dieu est avec moi et que je m'appuie sur sa parole. Quand il me donne une promesse, gardez-la fermement dans votre cœur. Écrivez-la et tenez-vous ferme dans cette promesse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Être ferme, et j'ai cette image qui me vient là, c'est comme un chien quand il, il mord son os. Allez chercher l'os dans la, dans la bouche du, du chien. Vous n'y arriverez pas. Sois, soyons des, des chiens qui... Accrocher, excusez-moi, l'image n'est peut-être pas bonne, mais vraiment accrocher à la parole de Dieu. Être ferme à cette parole, à ce que Dieu met dans nos cœurs. Être ferme et dire oui, je vais prendre des dispositions et être ferme. Souvent, je me parle à moi-même. Hein. Je ne sais pas si vous vous le faites, mais moi, je le fais. Et je me dis, Anne, tu t'étais engagée là quand même. Tu t'étais engagée vis-à-vis -vis de Dieu. Reste ferme dans ton engagement. Reste ferme dans ce que Dieu a mis dans ton cœur.